Qui n'a pas rêvé, enfant, de conduire un camion Le secteur de transport et de la logistique recrute énormément. C'est pourquoi je vous emmène bosser aujourd'hui chez Transport La Lae Global Logistique. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, je suis Ronan de chez Lae Global Logistique, conducteur. Bonjour Ronan, alors il paraît que Lae Global Logistique recrute et que tu as un job pour moi. On en discute autour d'un café Allez, suis-moi merci ronan merci beaucoup pour le café pour moi la convivialité est hyper importante dans le travail explique moi ce que représente aujourd'hui le groupe lae global logistique donc le groupe lae global logistique est un groupe familial depuis plus de 60 ans son métier consiste au transport de palettes en frigo en sec en multimodal et de la logistique le groupe emploie 1200 employés dont 700 conducteurs, basés sur 22 sites en France. Et euh, le groupe a effectué un chiffre d'affaires de 157 millions d'euros l'année dernière. D'accord. Et alors quelles sont les actualités du groupe en ce le moment Le groupe connaît une euh, hausse de 7%. Le groupe recherche des conducteurs super lourds pour euh, effectuer des navettes de nuit, des zones longues, des zones courtes. Et euh, le, le groupe finance une euh, cinquantaine de permis à l'année. D'accord. Et alors, ce job de conducteur routier, en quoi il consiste, en fait Il consiste à superviser la marchandise, au chargement, déchargement, respecter les délais de livraison et le code de la route. Et toi, ce job, pourquoi tu l'aimes Mon job, je l'aime parce que je suis autonome et j'ai le sens des responsabilités. Et alors, les qualités qu'il me faut, si moi, je rejoins l'équipe euh... Je pense qu'il faut être rigoureux, communicant et respectueux. Euro 6, 100% des camions sont équipés en Euro 6. Débutant ou confirmé, il y a des tuteurs pour former les débutants. Self-control. 100% palette, c'est notre savoir-faire. Les deux, le groupe finance même le permis EC. C'est toi qui choisis. Route la semaine, loisir le week-end. Le groupe effectue 7 fois le tour de la terre par jour, dont 75 millions de kilomètres. Rétrogradé, nous sommes formés à l'éco-conduite. Automatique, 100% des camions sont équipés d'une boîte auto. Ronan, merci beaucoup pour cette visite et cette découverte. De rien. Moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes de l'AE Global Logistique. Donc, n'hésitez pas postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.